Pour déterminer la distance focale d'une lentille mince convergente, on peut utiliser la méthode de Silbermann. On commence par s'affranchir de l'image de la source lumineuse en utilisant un élément diffusant, tel qu'un calque, entre l'objet et la source. Éclairez l'objet uniformément. Placez un écran au plus loin de votre banc optique ou paillasse.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 Puis, rapprochez la lentille de l'écran pour trouver la deuxième image nette du montage, cette fois-ci plus petite. Si vous ne trouvez pas de deuxième image, vous étiez à la position de Silverman. Déterminez approximativement les deux positions pour obtenir une image nette et placez la lentille au milieu. Approchez l'écran jusqu'à retrouver une image nette. Recommencez l'opération jusqu'à n'avoir plus qu'une seule image nette. Une fois que vous n'avez qu'une seule image nette, vérifiez que votre lentille est environ à égale distance de l'objet et de l'écran. Dans la position de Silberman, la lentille est à deux fois la distance focale de l'objet et de l'écran. Mesurez la distance entre l'objet et l'écran et la divisez par 4 pour obtenir la distance focale recherchée.